Un gros travail d'équipe et ça s'est soldé par ben ce que vous avez vu, ça soldé par le, le dépôt d'un brevet hier sur, euh, sur euh, l'inhibition de la DHDH. Donc en fait, on a démontré qu'un extrait d'une d'une plante de Guadeloupe, Zebapic, un extrait euh, hydroalcoolique, euh, peut avoir un effet inhibitrice sur une enzyme. Euh, euh, qui intervient dans le mécanisme d'infection du Covid-19. Et là, ben, on avait déjà des preuves que l'extrait le, de, de Zebapic n'était pas toxique. On a refait les mesures et on a eu la chance ben, de constater que nos plantes à nous, en Guadeloupe, une, pouvaient avoir une certaine efficacité sur, euh, sur, euh, sur euh, ben, une maladie tout, toute récente, en fait, en réalité. C'est là que c'est super intéressant. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on potentiellement à découvrir le truc du siècle, ou le médicament, etc., mais qu'on a découvert quelque chose qui a une activité. Je pense que euh, les, les molécules il a dedans ont été déjà décrits aussi par des laboratoires américains, par des laboratoires français aussi comme étant actifs. Donc les gens le savent. La chance qu'on a, c'est qu'on a une fleur qui en a plein dedans, plus que d'habitude. Voilà, c'est surtout ça. Elle en a vraiment beaucoup dedans. Donc on a fait que respecter quelque chose qui est décrit dans la littérature par des labos français, américains, etc. Juste qu'on a utilisé un produit WPA. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et peut-être quelque chose, juste pour finir, c'est peut-être un peu scientifique, mais la richesse aussi, elle vient du fait qu'un euh, grand labo pharmaceutique euh, peinera à synthétiser une molécule qu'on va appeler chirale, une molécule difficile à synthétiser. Alors que dans nos produits naturels, on n'a que ça. On n'a que ça en fait.